français par rapport à ce qui se passe à la réunion du 18 euh, aurait pu ne pas intéresser les Gabonais, le commun des mortels gabonais dans la mesure où le Gabon n'est pas invité euh, ça pose un problème il se dit un peu par ci par là, nous lisons la presse que la non-invitation du Gabon serait la conséquence d'un certain projet du Gabon d'intégrer euh, le Commonwealth. Alors, vous savez, euh, la politique, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Il faudrait que les politiciens, il faudrait que ceux qui nous gèrent sachent ce qu'ils veulent exactement. Euh, nous avons été sous protectorat français pendant plusieurs décennies. Et puis nous avons obtenu l'indépendance grâce à cette même France qui aujourd'hui a des intérêts importants au Gabon. Je veux même dire que le, la France perçoit plus de 50% de tout ce qui ressort de, nos, de notre sous-sol et de notre environnement. La France est au centre de, en fait, de notre existence. Comment peut-on un matin claquer le doigt et dire euh, « désormais le Gabon, euh, regarde du côté du Comerouef ». Écoutez, c'est la réponse du berger à la bergère. Moi, je dis, euh, ce qui arrive, il faudrait que les gouvernements les, les assument. Il faudrait que le Premier ministre... Le Premier ministre va bénéficier de, de, de circonstances atténuantes à cause de son état de santé. Mais le Premier ministre du gouvernement est, est responsable en tant que patron d'exécutif en l'absence du chef de l'État. Comment peut-on annoncer ce, ce, ce, ce type de, de projet sans en mesurer les conséquences Nous savons que la France a perdu une bonne partie du marché gabonais au profit de, le président a bien fait de diversifier, il a ouvert. Mais en ouvrant, qui a perdu et qui a gagné? Personne n'a gagné, mais la France a perdu. Elle a perdu, vous savez tous que euh, GZ ou Olam, je sais pas moi, a pris une grande partie. Vous savez que Bolloré euh, a perdu une partie de ses, écoutez, nous sommes dans le monde des affaires. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des affaires. C'est dommage. Ce genre d'incident, de, de, pour moi c'est un incident, et c'est plus qu'un incident diplomatique, c'est un incident international. Que la France, que le premier chef du gouvernement ne soit pas représentant le chef de l'État à un sommet aussi important, nous sommes un pays francophone. Nous sommes, nous sommes quand même allés voir dix euh, euh, ans derrière, sous Omar Bongo, ça ne pouvait jamais arriver ça. On a toujours dit qu'on sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne, ça ne pouvait jamais arriver. Parce que la diplomatie de façade, c'est celle-là, madame. C'est ça la diplomatie de façade. Ce que l'on voit tout de suite. On a vu que la France n'a pas inscrit le Gabon dans la liste des invités. C'est un incident grave. C'est même inimaginable. Alors, vous avez des intellectuels qui estiment que c'est le début du règlement des comptes. On lit tous, hein. On lit les journaux. D'autres pensent que ce n'est un, pas une bonne chose. Il faut réfléchir. D'autres diraient même, euh, il faut reculer pour bien sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui conseille le Premier ministre, qui prépare les documents du Premier ministre pour un débat en direct télévisé Le Premier ministre a des conseillers dans tous les domaines de la société, de la vie. Elle a des conseillers, Madame le Premier ministre, en finance, en économie, en, en plus, elle est, elle, est, elle, est, elle est économiste, donc ça ne pose pas de problème de ce côté. Elle a des conseillers dans tous les autres plans de la société. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'une un, qu qu prestation d'un chef de gouvernement soit aussi piètre Je ne le dis pas seul. Hein. C'est l'avis de tous les Gabonais. C'est la conséquence d'une impréparation. On n'amène pas un sur un plateau si ses conseillers en communication euh, ne prennent pas le temps de vérifier en regardant l'actualité. Bon, C'est tous les jours d'actualité. Ça bouge comme, comme un calendrier. Quand un jour se lève la page du jour précédent tourne mais c'est ça l'actualité politique comment on peut venir imprimer sur un plateau débattre des sujets qui la mettent en difficulté c'est pas possible moi je dis il euh, euh, y en a qui répondront un jour dans ce pays répondront de la, la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance de, de, de, en fait de tout ce qui met le Gabon aujourd'hui un peu à terre comme disait quelqu'un le pays est par terre J'avais dit au cours d'une interview avec je ne sais plus quel média que avant de continuer à relancer des travaux neufs, il faut faire l'inventaire de tout ce qui avait été déjà lancé par le chef de l'État et qui n'avait pas été mis en exécution. Ce n'est pas compliqué ça. Pourquoi lancer pour lancer Et nous savions que c'était voué à l'échec. Nous savions que c'était voué à l'échec. Je ne sais plus euh, face à quel média, je l'avais dit, mais j'avais dit que le Premier ministre aurait plutôt gagner en disant stop on ne lance rien on fait l'inventaire de tous les projets du chef de l'état qui n'ont pas abouti on va chercher les voleurs, tous ceux qui ont volé pour que ça n'aboutisse pas on va rechercher les sous pour qu'enfin on fasse honneur au chef de l'état qui n'est pas là pour l'instant qui est malade, qui n'est pas disponible à 100% Mais ils vont nous lancer un énième éléphant blanc parce qu'entre la date de l'annonce et aujourd'hui pour nous c'est un éléphant blanc madame Ousuka. Elle est le chef gouvernement. Elle a des projets. Elle conduit euh, le projet de la majorité. Ça s'appelle. Euh, euh, ils appellent Il ça passe. comment et Non, au-delà du pacte. Ils ont. Aujourd'hui, de solidarité. Ils ont. Ils ont euh, quelque chose d'émergent, la plus Comment ils appellent plan ça stratégique. Plan stratégique. d'abord émergent. Voilà. Depuis que le chef d'État a lancé le plan stratégique, stratégique d'abord émergent, quelles sont les annonces qu'a fait le chef de l'État et qui n'ont pas abouti Pour moi, Mme Ossouka, c'est une femme. Les femmes ont en quelque chose que nous, les hommes on n'a pas mais j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans, dans, dans le rythme des hommes la femme elle est patiente, elle prend son temps et moi je disais qu'il fallait que Madame Souka une fois nommée qu'elle fasse d'abord le bilan de tout ce que ses prédécesseurs ont annoncé au nom du chef de l'état et qui n'ont pas été fait alors là nous avons un premier ministre qui a déjà bientôt deux ans et qui ne sait pas s'il va être conduit, qui dit euh, les travaux vont démarrer mais pour ça ils vont démarrer. Deux ans après, ils vont démarrer Quand elle a lancé les travaux, ils vont démarrer pour une deuxième fois Non, ça pose un problème. Il n'y a pas de Vous savez, commander, c'est prévoir. Quand on lance un projet, on regarde si à côté il y a le budget qui correspond au lancement de ce projet. On regarde si ce projet ira à terme ou s'il ira à, à, à, à mi-parcours. Et on fait des annonces consécutives que les collaborateurs du chef de l'État arrêtent de faire porter à, au président Ali Bongo des échecs. Et voilà, c'est ça. Il n'est pas obligatoire. Il est facultatif. Uh -huh. Ça veut dire que prenez votre temps, réfléchissez, regardez, et le jour que vous, vous engagez à aller vacciner, assumez vos responsabilités. Donc, vous êtes dans le cadre de la réflexion. Please. Dans le cadre de la réflexion, parce que aucun médecin n'a j'ai envie de dire Aucun médecin ne s'est porté garant pour nous dire que si nos femmes ou tout ce qu'on a cité au Gabon soit des produits contrôlés, vérifiés et de bonne qualité. Des problèmes de santé relèvent de la compétence des médecins et non des hommes politiques. Quand bien même on a un ministre médecin mais autour de ce médecin il y aurait eu un collectif de médecins qui siège et qui dit nous Prenons la responsabilité de choisir ce médicament. Quand vous regardez l'actualité depuis, depuis un an déjà... C'est les politiques qui sont en première ligne en matière de santé. Santé publique. Je ne sais même pas, à l'époque au Gabon il y avait les grandes endémies. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas. Ça, ça existe toujours. toujours. Avez-vous entendu parler une seule fois de la vie des grandes endémies? Écoutez, pour, pour devenir une pandémie, ça passe par une endémie. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Santé a reçu comme rapport des grandes endémies Avant qu'on ne parle de la pandémie. Non, il faut qu'on arrête ça. Vous savez, madame, c'est notre pays à tout ça. On n'en a qu'un seul. Moi, si ça, si ça pète ici et que je peux me déplacer, j'irai à les bambas. Je n'irai pas loin. Dès que je voudrais sortir, de l'autre côté, on dirait « Monsieur, votre cadre de séjour au visa. Je suis gabonais, j'y suis et j'y reste. » Faisons tout pour que le Gabon nous appartient, qui nous appartient soit un pays prospère, un pays où l'on vit sans s'inquiéter sans en fait pas dans l'inquiétude permanente nous avons même peur de nous faire vacciner vous avez vu ça où oh. je, suis, je suis je suis ils ont parlé hier à la télévision de 10, près de 10 000 vaccinés, vaccinés mais c'est peu oui. écoutez moi pour ce qui me concerne je me ferai vacciner quand les chiffres seront atteindront euh, 2000, 2000, vaccins, 2000 vaccinés pardon et je me ferai vacciner Je suis euh, de ceux qui ont été contactés à la première heure pour lancer l'appel à la paix des braves. J'ai fait fi de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, euh, mais j'ai adhéré au projet. J'ai adhéré au projet parce que quand vous lisez, le, vous écoutez, ou bien vous lisez le troisième couplet de notre hymne national, il dit « oublions nos querelles et ensemble bâtissons un édifice nouveau » auquel nous rêvons. Alors, sincèrement, euh, le Gabon, le politique gabonais, aujourd'hui, ne se regarde pas en ami. Aujourd'hui, qu'on soit la majorité, de l'opposition, ou même, euh, j'allais dire, du centre, qui n'existe pas, il y en a qui se valent aujourd'hui du centre, bon, des centristes, les gens se regardent en chaîne de faïence. C'est vrai, vous me direz, le dialogue d'Angonje, qui a accouché de 168 euh, euh, actes qui n'ont tous pas encore été appliqués. Elle ressemble est de 2017. Est-ce qu'il fallait repartir une autre messe avant 2023 Je dis avant 2023, je dis oui. Parce que moi, je regarde 2023. Parce que la situation politique de, de, que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de 2016. Laissons les problèmes d'étournement, laissons les problèmes de... De, de, de, de, de la mauvaise gouvernance d'abord à côté il faut que nous allons nous asseoir très bien sauf que nous nous, nous subissons comme les autres partis politiques euh, c est, c est, c est, c est, cette affaire de mesures barrières de non rassemblement euh, pendant que nos amis d'Amérique sud se rassemblent quand ils veulent alors, il suffit que vous dites, écoutez, moi j'intègre la majorité, on vous dit, allez faire un meeting et puis vous vous appelez 10 000 personnes, vous êtes protégés. Nous nous portons très bien, nous sommes membres 41 et de la PG41 et de la coalition démocratique de l'opposition, présidée par le président Zouba. Nous allons bien et nous suivons l'actualité. Quel effet d'entraînement entre le cotisant et la pension alors, la fonction publique ne de recrute plus depuis, depuis, je ne sais pas, c'était trois ans par le, décidé par le gouvernement, ça va un peu à pas de, à pas de chat, mais ces cotisants-là qui sont absents de la liste des cotisants, depuis trois ans, il y a peut-être, je ne sais pas mon comité Gabonais ont été recrutés par un, ça aura des conséquences sur la pension d'une certaine génération, là-bas devant, plus loin, plus, loin de, plus un peu plus tard. Parce que c'est quoi la pension? C'est l'argent que ceux qui travaillent cotisent. S'il n'y a pas de recrutement de la France publique, s'il n'y a pas de recrutement dans les, dans les entreprises, il y aura forcément un, un décalage important. moment donné, les, les, les gouvernants de, de ces jours à venir vont se trouver devant un gros trou comme ça. Parce qu'il n'y aura pas eu de, de recrutement, donc pas de cotisants supplémentaires. Mais auront la charge. Là. La responsabilité de payer la pension à ceux qui attendent, à ceux qui sont partis en retraite. Vous voyez qu'on s'amuse avec ça, mais ça finit par nous rattraper. Il faudrait que ces gens-là qui décident, vraiment reprennent les choses en main. Il faudrait qu'ils revoient... Euh, euh, nous, à l'armée, à l'époque, nous avions ce qu'on appelle des contingents A, contingents B. C'est-à-dire que chaque année, il y avait deux recrutements. C'était beau, hein? La marche était, était très belle. Promotion, grade, retraite, c'était très beau. Aujourd'hui, on vous prend en 2020 400 militaires, boum, silence radio, 21, 22, 23 pas de recrutement, 25, boum, recrutement. Alors, on a une, on aura, ils auront une génération ou de gradés ou de pas gradés, et puis, ou des personnes vieillissantes avec un écart important, la conséquence est la même pour les cotisations sociales. Si on ne recrute pas, on n'a pas d'engrais. Il faut que le gouvernement revoie ça. Sa... Son, sa page sur les recrutements à la fonction publique, ou alors le gouvernement lance des projets que la fonction publique prend en son compte pour que les Gabonais s'intéressent moins au bureau, mais aillent sur le terrain. Monsieur Banga je le vois un peu euh, bouger à gauche à droite. Le, je parle du fils, hein, le ministre de l'Agriculture, parce que je parle, je parle du terrain. C'est super, c'est super, il faut qu'il intéresse des Gabonais, mais que ces Gabonais, à la rigueur, que l'État les prenne en compte. Pour qu'ils soient des fonctionnaires dans le domaine de l'agriculture. Okay. Vous voyez Parce qu'ils vont dire oui, voilà un capital, débrouillez-vous. Non Le ministre de l'agriculture est en train de se battre. Il mouille le maillot. Et il sait pourquoi il le fait. Bon, j'en prends les détails. Mais il fait du bon travail. Euh, si beaucoup si d'Océans que ce domaine, enfin, pour la première fois, intéresse les Gabonais, faites-en des fonctionnaires.